Salut les poteaux, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Euh, voilà, si vous avez un oeil au beurre noir, c'est normal. Comme je vous l'ai dit, je fais des crises d'épilepsie. De J'en ai fait dans les escaliers. C'est pour ça que je suis comme ça et que j'ai ça. Mais c'est pas le sujet du jour. Je voulais vous dire que ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait de vidéo. Et que je suis désolée d'avoir arrêté parce que j'ai dû faire des stages et je pouvais pas refaire des vidéos. Euh, vraiment, vraiment désolée. J'ai trop occupé. Euh, je préfère faire cette vidéo aujourd'hui qui sortira euh, bientôt. Voilà, c'est pour juste vous dire que je suis vraiment désolée. Euh, après, j'ai dû rentrer, prendre l'avion, tout ça. Euh, pour aller dans la Drôme tout ça et j'ai dû faire des choses euh, je pas pu faire autre vidéo je sais qu'il y en a qui sont désabonnés de ma chaîne parce que je... ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo voilà euh, si vous voulez donner moi des idées de vidéos ou tout ça ou je vais de vous faire une vidéo sur les sims aussi je, te... je vais faire un truc pour vous faire une vidéo sur les sims à plus les potos, n'oubliez petit... le pouce bleu toujours plaisir à plus pour une nouvelle vidéo bye